Est-ce que vous pouvez vous marier avec une personne d'une religion différente Je dis toujours que s'il y a l'amour ça va, s'il n'y a pas l'amour, non. Oui, oui, les musulmans l'amour sont toujours là hein. <rire> D'accord, Jean Clatienne. tienne. Ouais, oui, oui, oui, ouais. parce que selon moi, on a tous un même dieu. Évidemment, oh, déjà, nous servons on... tous une même dieu. Oui, oui, oui c'est possible, s'il est d'accord, il n'y a pas de problème, c'est possible. Euh, je peux dire oui, c'est pas interdit Déjà, tu es de quelle religion Moi, je suis musulman Dis-nous, regarde la caméra Dis-nous, est-ce que tu peux te marier avec une personne d'une religion différente de la tienne Oui Tu es de quelle religion Je suis catholique Ben oui Tu es de quelle religion Chrétienne Je dis toujours que s'il y a l'amour, ça va, s'il n'y a pas l'amour, non Tu te être en train d'épouser un musulman, par exemple oui, oui, les musulmans nous avons besoin de tout l'agent. <laughs> D'accord.